nous avons soif du développement que le dieu tout puissant vous bénisse qu'il bénisse la côte d'ivoire oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. nous te disons ayaoï kavao Aïa au aïa au nous te <musique> disons pour l'arrivée. te dire pour parler, Je disons, aya au Nous te disons bon arrivé, la dit bon Aïe au prière, aïe au Nakiwa, nous te disons pour n'arriver, la qui batte pour arriver. Nous te disons Ayao Ayao Ayao nous te disons pour Le projet, dans sa politique d'autonomisation des femmes, a décidé d'accompagner d'accompagner les femmes en les soutenant sur la mise en place de coopératives à travers toute l'étendue du territoire national. Mais le projet pilote a commencé ici à Nebo et c'était le 15 octobre. Nous l'avons dit, vous avez euh, choisi la présidente Dago, et nous avons dit qu'on reviendrait ici. On allait accompagner la mise en place de cette coopérative. Nos experts au niveau du parti, ont travaillé. Pendant tous ces mois. Et aujourd'hui, ils sont venus avec les documents administratifs de la coopérative. Parce que sans documents administratifs, on ne peut pas exercer de façon légale. Donc, c'est la base de toute chose. Je suis venu. Il y a gens qui disent, ouais, il est venu depuis là. Il n'existe pas. On ne le sent plus. Quand tu arrives dans ton pays, sur un territoire, tu observes d'abord. Tu demandes les nouvelles. Il y a quoi ici Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais pas là Où sont les autres Qui étaient blessé Qui était mort Tu fais le tour de leurs parents pour les consoler d'abord. Tu vas d'abord penser les plaies Tu vas pleurer avec ceux qui ont pleuré parce que c'est à cause de nous que vous l'avez voir ici Donc, quand on vient, qu'on sorte de prison ou qu'on sorte d'exil, on doit d'abord vous consoler. On doit d'abord vous apaiser. On doit d'abord pleurer avec vous. On doit soigner vos plaies. Et quand vos cœurs sont maintenant apaisés, on peut maintenant parler politique. C'est moi qui, qui vais vous diriger oui. un jour. Oui. Le vrai politicien. Il doit se rapprocher du peuple. Quand le peuple pleure, il doit pleurer avec le peuple. Tout à l'heure, il y a une maman qui a donné une petite tombe de ciment. Maman, je vais te donner une grande tombe de ciment. Je vais te donner une grande tombe de ciment. Voilà. Considère merci. que tu as déjà ton décimon. Merci. Merci. Considère merci. que tu as déjà ton décimon. Merci. merci. Donc, je il... suis Voilà. Et donc, je à la famille. Merci. Ça ne coûte rien. Merci. Merci. Il ne faut merci. pas attendre d'avoir des milliards avant de merci. partager avec merci. tes parents. Merci. Considère merci. que quelqu'un qui vient en public pour exposer. Son problème, ça veut dire que dans la ma maison où elle est, son cœur n'est pas de maison C'est mon rôle, c'est mon devoir d'empêcher mes parents. Et cette femme qui a eu le courage de venir dans ce public, au pleurer en public, pour une tombe de ciment. Je dis à que qu elle a déjà sa tombe de ciment. Voilà Vous m'avez ouvert vous pas. Merci beaucoup. C'est ça le politique. Moi, je ne suis pas un politicien à Doka Moi, je ne suis pas un politicien à Doka Le Les politiciens à Doka de, de Côte d'Ivoire, se promènent et qui racontent leur vie. Pour que tu puisses grandir, tu n'es pas obligé de la l'autre. Pour que tu puisses être grand, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre. Pour que tu puisses être propre, tu n'es pas obligé de salir l'autre. Je le répète encore pour que ceux qui ont les oreilles attendent. Je dis, peuple de Nebo, pour que tu puisses être grand, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre. Tu n'es pas obligé de piétiner l'autre. Pour que tu puisses être propre, tu n'es pas obligé de salir l'eau. On peut grandir ensemble. On peut se rendre propre ensemble. Ensemble. Ensemble. ensemble. On peut grandir ensemble. On peut grandir ensemble. Nous sortons d'une crise qui a engendré nos parents. Nous sortons d'une crise pour laquelle nous parlons donné en plus. Nous sortons d'une crise pour des gens qui étaient des voisins hier yeah ne se parlent pas aujourd'hui. Quand on vient de là où on était, notre rôle n'est pas de mettre le feu encore. Notre rôle, c'est de calmer la situation. C'est ça que notre rôle. C'est ça que notre rôle. 10 tonnes à l'hectare. <rire> <rires> Un seul hectare, tu produis 10 tonnes. 000. Donc, du coup, donc, on va vous encadrer, vous accompagner. Le marché existe. Donc du, donc, du courage. Il y a des sociétés d'engrais qui sont avec nous. avec nous. Il y a des ONG qui vont venir après vous aider, à travers le financement. Il y a des sociétés qui vont vous accompagner pour le financement des femmes. Donc, vous êtes dans les bonnes mains. Le projet est oui. vous. Un parti politique qui vient au pouvoir et qui se contente de l'existant il va à l'échec innover, motivé, transformé, avoir des euh, idées. Des les <coughs> Et pour ça, il y ce modèle-là. Il n'est pas au pouvoir, mais voilà. Pourquoi il déjà, vous... Et est au pouvoir, tu vois. Il, il est là. Il il est là. Il il est là. Il Pourquoi il est là Parce qu'il pense à vous. Rejoignez-nous au projet.